Bonjour, une vidéo rapide pour vous expliquer comment fonctionne le mode voiturier, donc sur une Tesla Model 3. Alors pour l'activer la première fois, il suffit d'aller dans la liste des profils, de choisir le mode voiturier. Il vous demande de créer le code PIN. Donc là je vais mettre 4x0. Voilà. Et le mode voiturier est activé. Vous pouvez ensuite donner la carte. Au chauffeur qui s'occupera de votre voiture la voiture se verrouillera normalement il aura toutes les limitations liées au profil voiturier avec l'application Tesla vous pouvez limiter la vitesse et pour revenir en arrière dans votre profil il suffit de rappuyer sur le mode voiturier de saisir votre code à quatre chiffres et vous pouvez choisir le profil qui convient voilà